Donc ce que l'on savait déjà pour la schizophrénie, qui est euh, donc euh, la maladie mentale qui est considérée comme la plus sévère en termes d'impact, hein, parce qu'elle euh, touche des sujets jeunes et avec un impact sur le fonctionnement majeur, 9 patients sur 10 qui ne travaillent pas, 80% des patients qui euh, touchent moins de 1000 euros par mois. On sait que euh, la schizophrénie est associée à une perte d'espérance de vie de 8 ans pour les femmes et de 17 ans pour les hommes. Et ça, c'est des données françaises du SNDS entre 2012 et 2015, donc c'est vraiment très récent et actuel et français. Et ce que l'on sait aussi, c'est qu'après 35 ans, la première cause de mortalité, ce n'est plus euh, la, le suicide, donc la maladie mentale, mais le cancer qui prend le pas, et juste après, les maladies cardiovasculaires. Donc, sur la situation euh, du, de la fin de vie et de cancer, donc une pathologie euh, chronique comme le cancer terminal en fin de vie, on a pu euh, démontrer que les patients psychiatriques, qu'il s'agisse de la schizophrénie, de la bipolarité ou de la dépression, reçoivent des prises en charge différentes des patients qui n'ont pas de maladie mentale, et que souvent, ceci est associé à une perte de chance pour ces patients. Donc la question qu'on s'est posée, c'est qu'en a-t-il été pendant la première vague du Covid en France, donc entre mars et juin euh, 2020, euh, puisque donc vous savez comme moi que nous avons vécu euh, une vague... Euh, qui est très angoissante avec un risque de saturation des réanimations qui ont conduit au premier confinement strict. Et donc logiquement, on a pensé que les patients psychiatriques avaient probablement eu des différences de prise en charge euh, en comparaison des autres patients. Donc pour répondre à cette question, on a utilisé la base du PMSI, c'est une base nationale de données hospitalières. Donc on ne parle que des données hospitalières dans cette étude, donc on n'a pas d'infos sur le reste euh, du, de la situation sanitaire, notamment les patients qui n'ont pas été hospitalisés, les patients qui sont décédés à l'extérieur de l'hôpital. Donc nous, ce qu'on a euh, étudié, c'est la trajectoire des patients psychiatriques une fois qu'ils ont été admis à l'hôpital pour un Covid. Donc nous avons inclus plus de 50 000 hospitalisations pour Covid et parmi ces hospitalisations, nous avons isolé 823 patients qui avaient un diagnostic de schizophrénie. Nous les avons comparés avec les contrôles en éliminant euh, notamment les autres patients psychiatriques pour avoir un groupe homogène de schizophrénie. Donc quand on compare les caractéristiques, il euh, n'y a pas de, de surprise. C'est-à-dire que les patients qui ont des schizophrénies euh, sont plus fumeurs de tabac, mais ils sont aussi plus jeunes. Il y a plus souvent des femmes. Il y a deux fois plus de personnes institutionnalisées. Donc ça, ça va être important pour notre discussion c'est que la, il est probable qu'il se soit passé quelque chose dans euh, les EHPAD hein, qui accueillaient euh, des patients qui avaient des schizophrénies. Il y avait euh, deux et demi fois plus de démence, donc on a vu avec le Dr Mackinson que la démence était un facteur de, de risque de, de COVID sévère. Et euh, il y avait plus d'hospitalisations dans les CHU et des durées d'hospitalisation plus longues. Et donc tous ces facteurs, on les a pris en compte évidemment dans les ajustements. Donc les patients qui avaient des schizophrénies euh, recevaient moins de ventilation mécanique invasive et moins de dialyse rénale. Donc ce sont des actes qu'on considère de haute intensité dont le but est de sauver la vie de la personne. Et donc, on constate qu'il y a eu moins d'intubations chez les patients qui ont des schizophrénies par exemple. Donc, ça, ce sont les données d'ajustement dont je vous ai parlé. Nous avons pris en compte, en plus de ce que je vous ai déjà dit, la défavorisation sociale. Bien évidemment, les patients psychiatriques sont plus pauvres et plus précaires que le reste de la population. Donc, ça, nous l'avons pris en compte. Et nous avons pris en compte, évidemment, l'écomorbidité donc, comme on l'a vu, hein, le cumul de comorbidité est un facteur de risque indépendant euh, de mortalité COVID. Et donc, le résultat donc, que vous voyez ici, c'est que euh, là, malgré euh, tous ces ajustements, les patients qui avaient une schizophrénie et qui ont eu un Covid sévère pendant la première vague sont plus souvent décédés à l'hôpital que les autres patients. Donc on avait une augmentation du risque évaluée à 60% euh, donc chez les patients euh, schizophrènes qui avaient entre 65 et 80 ans. Et on va voir que c'est important d'aller regarder les différences de tranches d'âge parce qu'il y a eu des différences de prise en charge selon les âges euh, des patients. Donc ça, c'est euh, la représentation visuelle des différences de mortalité. Et on voit que c'est dans les 65-80 ans qu'il y a eu vraiment une surmortalité, euh, sachant que chez les plus de 80 ans, pour la plupart des patients euh, qui ont des schizophrénies, ils sont déjà décédés à cet âge. Donc je vous rappelle hein, qu'il y a une perte d'espérance de vie Très importante chez les patients schizophrènes, on l'a vu, 8 ans pour les hommes, 17 ans pour les femmes. Donc c'est ce qui explique l'absence de significativité chez les plus de 80 ans probablement. Donc il y avait une étude française qui suggérait que les euh, la plupart des patients psychiatriques hospitalisés avec un Covid-19 étaient gardés dans les services de psychiatrie et non dans les hôpitaux généraux. Donc ça c'est un problème que l'on voit dans beaucoup de pathologies euh, qu'on appelle entre guillemets somatiques chez les patients psychiatriques, donc qui relèvent du MCO et qui sont traités au sein de la psychiatrie pour tout un tas de raisons. Alors, euh, ces raisons, ça peut être que le patient est euh, hospitalisé sous contrainte, qu'il a des troubles du comportement qui font que son maintien dans des services de MCO peuvent être euh, très compliqués. Et puis, il y a euh, plus globalement un problème d'organisation des soins, qui fait que euh, la plupart des euh, soignants de toutes les spécialités en ont fait l'expérience, qu'il n'est pas toujours très clair de savoir à quelle équipe euh, il revient de prendre en charge le patient quand il a plusieurs pathologies, et notamment une pathologie mentale et une pathologie physique associée qui peut... Euh, potentiellement euh, se compliquer, se décompenser, comme c'est le cas ici euh, avec le Covid-19. Donc nous avons vu que les patients qui avaient des schizophrénies étaient plus souvent institutionnalisés, et euh, nous avons pu montrer que le fait d'être institutionnalisé était un facteur de risque de mortalité Covid à l'hôpital. Donc les patients qui ont des schizophrénies, ils ont euh, des, des profils euh, particuliers, et euh, il est possible aussi qu'ils aient euh, moins alertés que d'autres patients, ça c'est quelque chose que l'on voit souvent en psychiatrie, la schizophrénie s'est aussi associée à une demande de soins euh, diminuée et une expression euh, de la souffrance ou du symptôme qui peut être aussi elle-même euh, diminuée. Alors on a essayé aussi de comprendre quels étaient les facteurs liés directement à la prise en charge qui avaient pu influencer euh, la, ces différences de mortalité. Et ce qui est frappant, c'est de constater que les patients qui avaient entre 65 et 80 ans qui avaient des schizophrénies, ont été moins admis en réanimation, alors qu'ils sont plus décédés. Donc là, objectivement, on peut parler d'une perte de chance, qui est vraiment euh, liée à, à une décision médicale de ne pas admettre en réanimation. Et à l'inverse, chez les patients de moins de 55 ans, là, les patients qui avaient des schizophrénies ont été plus admis en réanimation, ce qui signifie qu'ils avaient des Covid plus sévères cliniquement, et là, il n'y a pas d'augmentation de la mortalité. Donc, ça veut dire que la réanimation a probablement réussi à corriger euh, le Covid sévère chez les patients schizophrènes de moins de 55 ans, mais n'a pas pris en charge les patients euh, avec schizophrénie euh, entre 65 et 80 ans, ou en tout cas, euh, pas à la mesure de leur risque de surmortalité. mortalité. Évidemment, à cette époque-là, on ne pouvait pas le savoir, puisque nous n'avions aucune donnée de mortalité Covid et encore moins chez les patients qui avaient euh, des schizophrénie. Il y a toujours une question entre euh, admettre ou pas en réanimation et d'autant plus qu'à cette époque, euh, il y avait vraiment une tension sur le risque de saturation des réanimations. Donc il est probable, probable que cette situation a joué euh, un rôle euh, dans les décisions qui ont été prises. Et euh, moi, j'ai eu l'occasion, en examinant des dossiers euh, de, de patients, donc les premiers dossiers que nous avions à la PHM parce que nous avons euh, publié d'abord une étude préliminaire, et puis là, je vous présente les données euh, nationales. Et en regardant les données préliminaires, j'ai pu effectivement euh, lire dans des dossiers euh, une décision de ne pas admettre en réanimation, avec le, pour seul motif, finalement, euh, la maladie mentale et l'âge. Donc l'âge, c'est un facteur non modifiable, évidemment. La gravité de la maladie, aussi, dans ce cas-là, a priori, ce n'est pas la gravité de la maladie qui était euh, euh, en cause, puisque donc tout le monde avait euh, le, le, le Covid, et euh, nous avons pris en, co en compte les comorbidités. Et donc dans les facteurs modifiables, par, par, par, j'ai une erreur sur la diapo, c'est modifiable et non, non modifiable. Donc parmi les facteurs modifiables, euh, il y a le service et l'équipe d'origine du patient. Et ça, on voit que ça influence les chances d'être admis en réanimation. Et ça, donc on a euh, mené une enquête euh, qualitative euh, parmi les personnels de réanimation. Et donc là, on a plusieurs retours, et y compris de collègues d'autres villes, euh, qui nous disent clairement que euh, le téléphone qui sonne en réanimation et euh, c'est la psychiatrie, c'est déjà une perte de chance d'admission. Et euh, encore plus probablement euh, quand c'est l'EHPAD qui appelle l'hôpital. Donc l'EHPAD qui appelle l'hôpital pour un patient schizophrène, probablement que ça n'aide pas, euh, que ça ne facilite pas euh, l'accès euh, aux soins du patient. Ensuite il y avait donc la disponibilité des lits, et donc là euh, on était en période de tension potentielle, donc il, euh, il, euh, il y avait déjà des questions sur les capacités des euh, services de réanimation à accueillir euh, la première vague euh, de patients Covid sévères, et puis, euh, la, le dernier facteur, euh, c'est le statut, la demande de non-réanimation des patients. Et on sait qu'il est, est plus fréquent de retrouver une demande de non-réanimation chez les patients psychiatriques. On n'a pas de données pour pouvoir dire que c'est ce facteur-là qui, qui explique euh, cette différence euh, de mortalité. En l'occurrence, il y a beaucoup de patients qui ne remplissent pas de directive euh, de demande de réanimation ou de, de non-réanimation. Donc, Un autre élément qui est euh, très important à prendre en compte, c'est que euh, quand on, euh, nous avons mené cette enquête, les personnels de réanimation nous ont rapporté qu'ils n'étaient absolument pas formés à accueillir des patients psychiatriques et que les patients psychiatriques étaient considérés comme des patients complexes. Ça fait même partie de la définition du patient complexe, donc euh, la polypathologie, mais au sein de la polypathologie, c'est la polypathologie incluant la maladie mentale, qui euh, à la fois génère euh, parfois de la peur, de l'incompréhension, ou un sentiment de ne pas être euh, compétent pour prendre en charge, et notamment... Euh, lorsqu'il y a des problèmes de comportement, d'hostilité. Clairement, on nous a dit, les patients psychiatriques sont des patients qui prennent plus de temps, qui euh, peuvent euh, déambuler alors qu'il ne le faut pas, qui ne respectent pas les consignes, euh, qui ne, parfois ne les comprennent pas, qui ont des troubles cognitifs, et tout ça, ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup de surveillance, et les équipes, évidemment, euh, sont déjà surchargées, dépassées, et euh, donc ça rajoute une charge qui apparaît comme impossible à gérer pour les équipes. Au milieu de ces mauvaises nouvelles, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que euh, l'étude que nous avons publiée, donc, dans Schizophrénie Bulletin, en fait, a permis aux associations de malades d'aller auprès des décideurs. Donc, ils nous l'ont dit, hein, parce qu'en fait, on a non seulement publié l'étude, mais on a aussi euh, communiqué euh, dans les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Et donc, ils ont pu s'emparer de cette étude pour argumenter au mois de janvier auprès des décideurs que les patients psychiatriques et notamment les patients qui ont des schizophrénie, soient listés prioritaires pour la vaccination et actuellement euh, les patients psychiatriques euh, sont euh, vaccinés euh, largement euh, car euh, maintenant il est acté euh, qu'ils sont à risque euh, de Covid mortel et ce n'est pas euh, que limité à la schizophrénie puisque nous avons analysé aussi les données des patients bipolaires et là encore on retrouve une mortalité malgré tous les facteurs euh, d'ajustement par contre nous n'avons pas retrouvé de différence d'admission en réanimation. Alors, on s'est posé la question de savoir si c'était la même chose dans le monde et euh, dans toutes les pathologies euh, psychiatriques. Et donc, la réponse, c'est que c'est un phénomène euh, mondial. On retrouve des surmortalités de patients psychiatriques dans euh, tous les pays du globe. La Corée du Sud, les États-Unis, euh, l'Espagne, euh, Israël. A priori, euh, ça concerne toutes les pathologies mentales. Mais par contre, c'est encore plus fréquent et sévère chez les patients qui ont des troubles psychiatriques sévères, c'est-à-dire la schizophrénie et le trouble bipolaire. Ça, c'est une méthanise que euh, nous avons conduite et qui est actuellement en cours euh, de soumission. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer euh, que parmi les patients psychiatriques, ce soit les patients qui ont des schizophrénies et des troubles bipolaires qui soient les plus sévères Ce n'est pas qu'une question euh, de comportement et de euh, maladie mentale, c'est aussi le fait que euh, le, ce qui caractérise le mieux le, génétiquement, les patients qui ont des schizophrénies et des troubles bipolaires, c'est des mutations dans le HLA, donc le système euh, d'immunocompatibilité. Donc c'est ce qui euh, permet à notre corps de distinguer le soi du non-soi. Et donc, il est probable que euh, les patients qui ont euh, des schizophrénies, et des troubles bipolaires aient une immunité différente, et notamment euh, du HLA de classe 1, qui euh, pourrait expliquer que immunologiquement, ils soient moins compétents à faire face à une infection par le COVID-19. Donc, une autre explication aussi, donc on a parlé de l'orage cytokinique, c'est que les patients qui ont des troubles mentaux sévères ont des niveaux anormaux de cytokines et que ces niveaux anormaux augmentent potentiellement le risque. On l'a vu, par exemple, au niveau pulmonaire. Donc ça, ça n'a pas été démontré, évidemment, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas, de, par exemple, d'études de scanner de patients psychiatriques COVID+, plus comparé à des patients non psychiatriques. Donc ça pourrait augmenter le risque de fibrose. Et puis une autre chose très importante dont on n'a pas parlé, c'est l'hypovitaminose D, qui est extrêmement fréquente en psychiatrie, encore plus que dans la population générale, et il a été démontré que la vitamine, vitamine D améliorer euh, le pronostic du Covid. Donc je vous rappelle que la vitamine D, le colic est un immunomodulateur, c'est une hormone stéroïdienne et donc il est probable que ça ait pu impacter aussi la capacité des patients à se protéger euh, du Covid-19. Alors dans les questions qui ont été posées euh, au niveau international, euh, il y a est-ce que les patients psychiatriques étaient plus à risque euh, de se contaminer euh, au Covid-19 que le reste de la population. C'est les Américains qui ont répondu à cela pour l'instant, parce que donc nous, nous n'avions que les données hospitalières, donc on ne pouvait pas répondre à cette question. Et donc, ils ont conclu qu'effectivement, les patients psychiatriques sont plus à risque de se contaminer. Et parmi les troubles psychiatriques, c'était la dépression et la schizophrénie qui étaient à plus haut risque de contamination Covid. Vous voyez ici des autres ratios énormes, 1 hein, à 7, euh, donc euh, des facteurs de risque euh, très augmentés. Et puis, euh, donc ici, donc ils présentaient leur taux de mortalité, donc deux fois plus de mortalité chez les patients psychiatriques que chez les contrôles, avec aussi plus d'hospitalisation, donc des formes plus sévères de Covid-19, donc tout ceci est cohérent. Avec nos résultats. Alors la dernière question euh, qui a fait beaucoup de bruit dans les médias, donc c'est cette étude euh, qui a euh, été publiée dans le Lancet, c'est le fait que les patients qui étaient euh, donc contaminés au Covid-19 avaient deux fois plus de risques que des patients qui étaient contaminés à la grippe par exemple de déclencher un trouble psychiatrique dans les 14 à 90 jours qui suivaient. Euh, l'infection au Covid, ce qui pose la question de ce fameux neuro-Covid qui pourrait aussi s'exprimer par euh, des troubles psychiatriques. Donc les troubles qui étaient euh, concernés, donc c'est les troubles qui sont les, évidemment les plus fréquents dans la population, c'était les troubles anxieux, l'insomnie, donc pour peu qu'on puisse appeler l'insomnie un trouble psychiatrique, tellement elle, elle est fréquente et transnosographique, et puis euh, la démence. Alors, euh, autant pour les troubles anxieux et l'insomnie, donc on se pose la question euh, d'un mécanisme biologique. Par contre, pour la démence, l'hypothèse la plus probable, c'est que c'est à l'occasion de leur Covid que les patients ont été diagnostiqués euh, déments. Et euh, il y a a priori peu de chances quand même que le Covid déclenche euh, des démences. ça me paraît euh, peu plausible sur le plan, le plan biologique. Parmi les résultats très intéressants, il y avait le fait qu'il y avait 18% des patients qui déclenchait des troubles psychiatriques, donc dans les 14 à 90 jours, dont environ 6% pour, euh, qui avaient un premier diagnostic euh, psychiatrique, donc ce qui posait la question vraiment de la néogenèse de troubles psychiatriques euh, liés au Covid. Donc parmi les questions qui restent en suspens, nous ne savons pas euh, quel a été l'impact du Covid sur les prises en charge des patients euh, psychiatriques en France. Donc nous savons que pendant le premier confinement, euh, L'ensemble des consultations psychiatriques ont été fermées, donc on a essayé de développer la visioconsultation, la téléconsultation, euh, souvent avec succès dans la plupart des centres, et ça a été très apprécié des patients qui avaient peur de venir à l'hôpital et de se contaminer. Euh, donc euh, nous aurons les réponses de savoir si ça a engendré euh, plus de ruptures de soins, parce que nous avons des témoignages au niveau des urgences psychiatriques, notamment à la fin du premier confinement, qui ont vu une recrudescence de consultations psychiatriques de patients qui étaient en rupture de soins ou de traitement. Et puis, euh, il y a la question aussi de l'impact sur la santé mentale d'un Covid sévère en réanimation. Et donc ça, c'est une étude que nous menons à Marseille qui s'appelle l'étude En fait qui est menée euh, à la fois par des psychologues, des psychiatres et des réanimateurs pour suivre euh, les patients qui sortent de réanimation après un Covid sévère et pouvoir euh, dépister et traiter précocement des troubles psychiatriques.